Bonjour, bonjour à vous, c'est Yushka, bienvenue sur ma chaîne, le tarot des 5 soleils. Bonjour le Sagittaire, tout particulièrement. Et oui, voyons donc ces cartes et ce que propose votre taroscope pour le mois de juin. Voilà, et voilà les cartes que j'ai sorties pour vous, cher Sagittaire. Alors, pour ce tirage, j'utilise le tarot des cinq soleils. C'est un tarot que j'ai créé. C'est un jeu cabaliste parce que je travaille avec la cabale. Voilà, tout simplement. Donc, c'est un jeu qui est très particulier. Alors, oui, ce jeu porte toutes les énergies et toutes les identités astrales. Alors, euh, là, on va faire un petit exemple. Par exemple, pour votre tirage, regardez. La première carte que vous avez tirée, que je tirais, donc pour vous, hein, s'appelle le 5, figurez-vous que c'est la planète, donc Mars. Mars. Et ça repart. Ensuite, vous avez le signe de la Vierge. Ensuite... Vous avez la carte 1. Là, donc, c'est la carte 10 qui s'appelle la cour, donc. Et celle-ci, c'est la carte élément R. Donc, le commencement de tout. Vous voyez, commencement de tout. Voilà. Avec le chef d'orchestre, c'est l'élément R. Et là, vous avez, on va dire, une sacrée tête, une bonne tête. Et oui, voyez-vous, ça, c'est... La tête de Mercure, voilà, l'intello, Mercure, au oh, plus que l'intello, c'est une lumière à l'état pur, hein? Mercure, dans le symbolisme. Alors, nous avons, donc, vous vous rendez compte quand même, c'est quand même fort, parce que je vous rappelle que je tire, donc, d'un paquet de 22 cartes majeures, donc, quatre euh, cartes dans ce paquet, donc de 24 euh, 22 4, euh, cartes majeures, excusez-moi, il y a 12 signes du zodiaque il y a 7 planètes, et il y a 3 cartes qui sont très puissantes, comme une carte élément. Alors, regardez un petit peu dans votre jeu, il vous met quand même la barre haute, hein, parce que vous avez euh, deux planètes, vous vous imaginez quand même, dans ce jeu, deux planètes, hein, et un une carte élément, c'est-à-dire que vous n'avez euh, dans votre dans votre dans votre taroscope qu'une carte qui s'appelle donc la Cour et c'est la carte mercurienne, la Vierge. Sachant que Mercure est ici, voyez-vous. Alors on va voir un petit peu comment ça se tisse. Les deux. Carte extérieure, moi je les prends en définitive parce que c'est elle qui quelque part apporte des influences au cœur de ce qui doit être réveillé dans ce « moi » de juin donc ce mois de juin qui est à cheval naturellement c'est le, le, le mois du cancer donc il est toujours à cheval, juin, juillet donc on dit à partir du mois de juin puisque là ça commence, vous voyez hein? donc euh, vous avez Mars et vous avez Mercure alors il y a une forme naturellement de combat, hein? mais de combat euh, mental, c'est-à-dire combat mental dans le sens où euh, j'ai peut-être un challenge euh, qui va arriver et donc l'univers m'apporte toutes les énergies de façon à ce que je puisse me servir de ma tête correctement pour transformer un problème, transformer une situa situation, voire bonifier une situation voire euh, également euh, avoir les éner recevoir les énergies nécessaires pour acter disons alors un déménagement une demande de, de une promotion de de mutation voilà parce que ce sont vraiment ici des cartes qui demandent euh, et qui apportent beaucoup d'énergie mars c'est quand même la carte de l'énergie physique Hein, vous voyez, donc elle apporte cette, cette, cette, cette carte une force physique, vous voyez, physique. Là, elle apporte, celle-là, une force mentale, voilà, comme pour dire, tu as... Là, il y a un plan qui se prépare. « Ouh là là Tu vas avoir besoin, quelque part, de certaines vitamines. » Eh bien, l'univers, il est en train, disons, d'apporter toutes ces vitamines. Alors, bien évidemment, on va aller regarder le cœur un petit peu de ce qui va être nourri. Et on va essayer de comprendre... Comment est-ce qu'on peut euh, activer toutes ces énergies avec la plus grande sagesse? Parce qu'il faut savoir également, mes chers euh, euh, sagittaires, que Mars aussi apporte euh, demande beaucoup de réflexion, c'est-à-dire apporte euh, la, la, le, le physique, le physique, euh, dans le sens où je suis fort. Je peux justement, disons, euh, je suis en forme, euh, je, je peux vraiment euh, soulever quelque part des montagnes et tout, je suis physique. Mais quelque part, euh, toujours cette carte, elle te dit « Attends ». « Ménage ta monture », c'est comme un guerrier quand il part à la guerre, on lui dit « Non, non, non, tu pars pas comme un dingue, hein. regarde ce que tu as, regarde ce que tu peux faire, regarde où ça te conduit, réfléchis au truc, euh, est-ce que tu vas avoir la capacité d'aller au bout de tes projets, etc. etc. » Et Mercure répond avec beaucoup, euh, disons, sur ce, sur ce plan-là, répond avec beaucoup de clarté, dans le sens où la tête doit être absolument... Claire, euh, quelque part, le côté stratège de, euh, de, ce, de de cette carte, donc du sphinx, hein, apporte hein, à, à, à Mercure, ils se nourrissent l'un et l'autre de façon à ce que les énergies, que vous puissiez recevoir les énergies, mais les utiliser sans qu'elles vous euh, étouffent. Mais naturellement, c'est à vous de gérer ça. Parce que si vous prenez, disons, le paquet, puis vous allez n'importe comment, vous voyez, un conseil, c'est un conseil. C'est comme le GPS. Si vous décidez d'aller à gauche quand on vous dit d'aller à droite, ou même pas d'écouter, disons, le, le, le poste, on va dire, c'est normal. Hein Il y a toujours une part de, de, de travail et de réflexion à faire chez vous. C'est ça, les cartes. Il hein ne euh, faut pas croire, euh, oui, j'ai ma lune, ça va me tomber de suite. ou Pas du tout on se sert des énergies, hein. ça c'est quelque chose, euh, c'est quelque chose d'important à comprendre maintenant. Le reste c'est de l'histoire ancienne, hein. toutes ces vieilles, tous ces vieux trucs, ça me tombe dessus. Ça c'est de l'histoire ancienne. On est adulte maintenant et on utilise les énergies, voyez-vous. Donc, est-ce que vous avez compris Donc, l'univers le, vous apporte, disons, vraiment une force euh, de réflexion et d'action. des certainement, elle va vous proposer, l'univers va également vous proposer des situations de façon à ce que vous puissiez quelque part rebondir. Et à l'intérieur, il y a quelque chose qui est absolument, mais fabuleux, c'est pour ça que je le gardais pour la fin, il y a une, alors là, le cœur, mais le cœur, il est d'une sagesse inouïe, si vous savez utiliser ces énergies, le cœur s'exprime avec une sagesse inouïe, tout ce que tu commences quelque part, prends-le, mais on dirait que c'est comme une lumière qui rentre dans toutes les pièces de votre maison, donc de ce que vous voulez faire, c'est éclairer, c'est éclairé et vous allez vous allez faire quelque part le tour euh, euh, de votre challenge ou pas ou de votre moi tout simplement en ressentant euh, Déjà, euh, ce qui est euh, le meilleur pour vous, parce qu'il le chef d'orchestre avec, disons, cette, cette lumière qui arrive, disons, au cœur de votre vie, et qui vous apporte, disons, cette possibilité de vous exprimer, le 1, je, je, j'y vais, et regardez quand même, on ne fait jamais ça parce qu'en définitive, on réduit jamais le 10 à 1. Parce que le 10, quelque part, représente l'arbre de vie, mais également celui de la sagesse, où il y a dix façons de s'exprimer et on ne s'enferme dans aucune façon, c'est-à-dire que très librement, on va aller chercher euh, la lumière, les renseignements. C'est une carte, ça, qui est fabuleuse d'information, avec euh, le, ce signe mercurien qui est une carte, disons, de, de capacité, disons, de gérer une situation, de pouvoir s'organiser, de pouvoir... Euh, vraiment, euh, c'est tout à fait fabuleux. Donc, euh, euh, ne prenez pas des énergies, disons, enfin, Mars, Mercure, Poum comme ça parce que ça va être fort malgré tout hein. quand même vous allez vous sentir mais vraiment gaillard gaillard mais de la folie hein. ça c'est clair donc euh, euh, naviguer dans ce mois de de qui arrive là de juin mais euh, petit à petit, les choses vont se mettre en place, voilà, une pierre, à chaque fois il y a quelque chose qui va venir, une information, il faut qu'elle soit mûrie, il faut qu'elle puisse être transformée, digérée quelque part, hein? et vous allez sentir quand, à un moment donné, vous allez sentir la limite euh, de cette sagesse, dans le sens où, vous savez, on dit, oh ben, par exemple, on veut telle chose. Hein. Puis après, ben, pourquoi on ne voudrait pas un peu plus Mais là, justement, quelque part, dans ce mois-ci, vous aurez euh, la capacité de comprendre que de vous limiter, c'est la capacité, quelque part, d'augmenter, disons, euh, euh, votre, votre bonheur intérieur, votre train de vie, pourquoi pas. Euh, D'autres plans, des tas de choses que vous n'aurez même pas euh, pensez, donc laissez votre tête absolument libre, libre, libre, prenez les informations. Vous savez quand même, et je vais terminer avec cette petite note, hein. mes chers sagittaires, qu'est-ce que vous entendez dans euh, le, le mot sagittaire Eh bien c'est un homme sage sur terre. Un homme sage sur terre, c'est quelqu'un qui connaît ses limites quelque part, qui peut se limiter pour ne pas se disperser, ça c'est le conseil, ne te disperse pas, voilà. Et de façon, disons, quelque part, là c'est un petit peu, moi, je, moi à chaque fois que je vois cette carte, c'est une question un petit peu d'ascenseur, c'est-à-dire, voilà, on monte d'un cran, voilà, que ce soit en réflexion, en bonheur, avec son conjoint, avec sa famille, avec euh, euh, le boulot, avec euh, d'autres choses et tout, des choses que vous aurez, qui, qui vont être nouvelles, hein, qui vont arriver, laissez-vous le champ libre, laissez-vous surprendre par la vie cher Sagittaire bien et eh ben je vous quitte hein. et puis euh, j'espère qu'on se reverra très bientôt pour une autre vidéo alors moi, je vous like, n'oubliez pas, likez, abonnez-vous et merci, merci toujours de votre présence et, et de vos encouragements et de tous les petits mots que je reçois assez régulièrement de certaines personnes, elles savent qui c'est. Mmh, je vous fais des gros bisous. Au revoir.